Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, je vais, je vais expliquer euh, ce qu'il y a derrière le fait que euh, la plupart de mes vidéos sont, sont, sont fort pixelisées, comme vous avez pu le, le constater. Peut-être que ça c'est même un, un peu inconfortable euh, à la vision. Et pour répondre à cette question, j'utilise ici une, une version non pixelisée pour montrer que les deux sont possibles en fait. Et, et donc c'est vraiment c'est vraiment un choix. Et donc pour la suite maintenant euh, profitez bien de ce moment ou euh, de ce confort là maintenant avec cette cette, cette image douce. Euh, et donc pour pour la suite je vais bientôt passer à à la version pixelisée comme d'habitude et vous allez vous allez voir pourquoi voilà on est de retour à nos vieilles nos vieilles habitudes et, euh, et pour, pour ce faire j'utilise en fait un, un vieil appareil photo euh, quand je dis vieux il a peut-être euh, il a peut-être 15 ans quelque chose comme ça même plus euh, mais mais qui fonctionne et je me suis aperçu que par rapport à cet appareil là l'autre euh, l'autre manière de, de filmer avec, avec l'ordinateur directement, en fait, utilise plus de 1000 fois plus de, de, de bytes, d'unités de, de, d'informations. Donc ça prend plus de 1000 fois plus de, de place euh, la manière précédente de filmer par rapport à, à celle-ci. Et donc, mon, mon but d'utiliser ça, ce n'est pas, pas de vous embêter ou de vous, de vous faire mal aux yeux, mais c'est vraiment pour, pour vous et, et pour moi aussi qu'à travers cette, cette expérience de la pixelisation, on, on, on soit dans la conscience et on reste dans la conscience que, que, que tous ces points, c'est de l'information et que tous, tous ces petits points, eh bien, ils ont... un ils doivent être véhiculés, et ça prend de l'énergie pour pour être stockés et pour être véhiculé. Je, je me suis longtemps posé la question, mais est-ce que je vais continuer à faire des vidéos comme ça parce que l'image qu'elle intéresse, qu'elle a euh, finalement, et, et, et puis tout, toute l'énergie que ça prend de stocker et de, de véhiculer tout, tout cette, toute cette information. Et finalement, je me suis dit, bah, c'est une manière de. J'ai des choses à dire, et puis voilà, je les dis, je les diffuse. À vous aussi peut-être d'apprécier euh, si, si ça vaut le, le coût, euh, si ça vaut ce coût énergétique euh, de, de faire ça par rapport à, au message qui est, qui est diffusé, par rapport à ce qui est échangé. Donc n'hésitez pas à à commenter et à mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Aussi, cette, cette vidéo ici, avec ce, ce contraste entre les deux manières de filmer, c'est aussi un peu un, une bouteille à la mer. Euh, parce que, voilà, j'y connais pas grand-chose. Pour moi, c'est une boîte noire hein, dans tous ces trucs électroniques. Euh, et et peut-être que parmi vous, il y en a qui s'y connaissent mieux et qui, qui pourront peut-être me donner des, des moyens pour avoir une image de meilleure qualité, mais à, à moindre coût énergétique et, et coût de, de stockage. Voilà, en tout cas, moi, c'est avec mes, mes euh, avec mes connaissances du moment, avec mes connaissances du moment, c'est ce que j'ai trouvé comme truc, parce que je n'ai pas envie non plus de passer trop de temps à rechercher à chercher comment faire autrement, n'hésitez pas à mettre en, en commentaire d'autres manières de faire, parce que c'est ça aussi qui est important, on est là avec sa, sa conscience du moment, et on peut la partager, et on peut s'enrichir, s'entre-enrichir de, de, de cette conscience. Alors, cette espèce d'économie... De, de moyens, peut paraître paradoxal par rapport à mon, mon discours, à mon propos en général sur l'abondance la, euh, qui est là. Mais pour moi, l'abondance, elle est ailleurs. Elle est déjà manifestée par, euh, par cette technologie, justement, la facilité d'accès pour pouvoir n'importe qui peut faire une émission comme ça, qui diffuse au monde entier. Donc il y a déjà une certaine facilité d'accès mais en même temps c'est encore euh, à travers un un médium qui participe de tout ce, ce fonctionnement euh, ancien euh, aussi euh, qui est basé quelque part sur la sur la rareté à la base c'est quand même des des, des des énergies basées sur euh, sur des énergies fossiles ou sur le nucléaire, enfin des, des, des choses qui ne sont pas surabondantes et, euh, et complètement safe. Quoi. On est toujours dans, dans le contexte de, de ces technologies euh, industrielles, euh, pleines de sciences, de, de, de sciences science, euh, science modernes, comme on dit, et dans lesquels qui utilisent des mat des matériaux rares euh, d'ailleurs il y a beaucoup de de, de métaux qui sont utilisés qu'on appelle les terres rares, les terres rares hein, avec tous les enjeux qu'on qu sait dans leur exploitation en Afrique notamment euh, il y a ce sont des technologies qui, qui emploient aussi une une, connaiss une connaissance rare euh, il y, a, il y a peu de gens qui savent comment ça fonctionne exactement euh, bien sûr cette connaissance peut être partagée mais c'est tout un parcours pour, pour y accéder c'est un parcours euh, difficile voilà ça s'appelle des études d'ingénieur et tout le monde n'a peut-être pas l'envie ou, ou la facilité d'avoir accès à, à, à cela donc voilà on est on est toujours dans, dans un dans un univers euh, marqué par euh, par la par la rareté et donc et, et en même temps on a pour moi abondance va avec économie avec conscience avec euh, avec cette si, si je suis dans la conscience de l'abondance je vais en même temps euh, entretenir, nourrir cette abondance avec, avec un principe d'économie. Euh, par exemple, si, si je me balade dans la forêt et que je vois des champignons, bah, si je vois 10 champignons, je vais en cueillir un. Pour laisser aux autres les, la possibilité d'en cueillir et pour laisser aussi aux champignons euh, la, la possibilité de, de se reproduire et de, de continuer à vivre. Donc, même chose pour, euh, pour les, les, les plantes que je pourrais cueillir dans la nature. Si je suis face à, à un parterre d'ail de, des ours ou même d'ortie, je ne vais pas tout, tout rafler. Je vais prendre une partie pour laisser la possibilité aux autres d'en avoir aussi et pour laisser la possibilité à la plante de continuer... À vivre. Donc euh, ce à quoi je vous invite à travers ceci et à travers la, la pixelisation de mes vidéos habituelles avec mon vieil appareil photo que j'ai déjà récupéré de quelqu'un d'autre, c'est de se dire de prendre soin de, de cette abondance qui est là. Parce qu'en effet c'est une marque d'abondance, hein. j'ai reçu cet appareil euh, cadeau voilà l'abondance elle est là et en même temps j'ai une responsabilité je suis consciente de cette abondance j'ai une responsabilité par rapport à elle c'est d'en prendre soin qu'elle reste abondance et euh, alors on pourrait dire oui c'est aussi de la de l'achat de, de bonne conscience euh, comme euh, voilà je ne sais pas je fais pas de voyage en avion et, mais je me prends des bains chauds voilà parce que je ne fais pas de, de voyage en avion, ben, je me dis « Ah, j'ai bonne conscience, je suis écologique, etc. » Oui, pourquoi pas <coughs> Pourquoi pas euh, il, doit, il y a peut-être peut de ça aussi. Euh, et, et, et voilà, bien sûr, il y a, il y a un, un côté peut-être égotique à ça, hein, de, de se dire « Ah, moi je suis quelqu'un de, de, de bon, je, je fais attention. » Et peut-être que... Que vous allez me dire, euh, et je vous invite à me le dire vraiment en commentaire, de dire oui, mais c'est de l'économie de bout de chandelle, quoi. Euh, ça n'a aucune commune mesure. À... <rire> le fait de passer du. d'utiliser ce truc plein de pixels euh, par rapport à l'autre, c'est pas une économie significative. Ok, euh, pourquoi pas? Alors dites-moi, là où il y a l'économie significative, peut-être, j'ai je suis, je suis, faim, j'ai soif de, de, de savoir ça. Voilà, c'est ce juste des choix. Euh, c'est vrai que je pourrais peut-être me passer de l'image, en effet. Après, je me dis, c'est peut-être intéressant d'avoir le contact visuel avec la personne qui parle. Est-ce que ça en vaut le coup Tout ça, c'est des questions. Pour ce quoi, je veux juste vraiment... Pour moi d'abord amener l'attention sur, euh, sur ce simple fait de dire ok quand je, je fais ça qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je peux euh, juste euh, garder dans mon attention que, que je, je prends soin de quelque chose même si c'est illusoire même si c'est ridicule même si c'est ténu Comment est-ce que je, je suis quand même dans le, dans le soin, dans l'attention, dans la conscience, toujours avec, avec ce que je suis ici et maintenant, avec euh, mes, mes connaissances, euh, mon espace-temps disponible, euh, avec euh, mes, mon ego de l'instant, avec... Mes, mes blessures narcissiques de l'instant avec, euh, avec tout ça. Voilà euh, voilà ce à quoi ce petit inconfort peut-être, vous me direz, hein, des, des yeux, euh, nous invite à longueur de, de vidéos que, que je publie au gré de, de mes inspirations sur Internet. Euh, merci et à bientôt et j'attends vos retours, donc. Au revoir.